qui me garantit que je vais vivre demain encore Qui me garantit de vivre jusqu'à 25 ans ou 30 ans Pourquoi Tu ne peux pas mourir à 20 ans Il n'y a personne qui meurt à 20 ans Il y a combien de jeunes chaque week-end qui meurent En accident de voiture, etc. Et si c'est ton tour à toi, tu vas dire quoi Allah Tu vas dire, « Ya Allah, je voulais me repentir. Je voulais revenir vers toi, mais je me suis dit que j'allais revenir vers 35 ou 40 ans. » Qui t'a dit que tu allais vivre 35 ou 40 ans Allah il t'a donné cette garantie celui qui toute sa vie, toute sa journée, elle n'est que dans le travail, que dans le train-train quotidien. Et c'est ce qu'on veut de vous, pour vous endormir. Ce que l'on veut de vous, c'est que vous soyez que dans le métro, boulot, dodo. Ça arrange tout le monde. Et vos âmes, elles sont vides. Il faut se poser des questions, subhanallah. Il y a des frères, ça fait 15 ans, 20 ans qu'ils font la prière, il n'y a aucune évolution. Ils ne connaissent rien du Coran, ils ne connaissent rien de la langue arabe. Comment tu veux méditer le Coran si tu ne comprends pas la langue arabe La prière et rien d'autre. Ce n'est pas suffisant, akhi c'est pas suffisant